Dans cette vidéo, je voulais vous faire part de deux nouveautés qui vont apparaître dans les prochains mois sur LinkedIn et qui sont actuellement en test aux États-Unis. Donc, en principe, les probabilités pour qu'elles soient déployées en France sont quand même assez grandes quand euh, les, les fonctionnalités sont en phase de test. Alors, la première fonctionnalité qui est hyper intéressante, c'est l'arrivée du live. Euh, en effet, déjà depuis euh, l'année dernière, on a euh, la possibilité de mettre des vidéos en natif euh, sur LinkedIn. Mais là va apparaître le live, c'est-à-dire les vidéos que vous pouvez faire en direct, euh, directement en direct et à l'instant T sur la plateforme. Euh, la deuxième nouveauté euh, qui euh, va apparaître dans les prochains mois, qui est aussi en phase de test, ce sont l'arrivée des stories. Les stories qui nous viennent de Snapchat puis d'Instagram, qui marchent très très bien sur Instagram et euh, qui sont aussi déployées euh, sur Facebook. Euh, ces stories donc vont apparaître déjà hein, sur YouTube, mais aussi sur LinkedIn dans les mois prochains. Alors qu'est-ce que ça va apparaître, qu'est-ce que ça va faire euh, créer ces, ces nouvelles fonctionnalités bah Déjà le live c'est hyper important euh, parce que ça, ça fonctionne plutôt bien sur toutes les autres plateformes, ça fonctionne même très très bien, c'est la, la publication qui a le plus d'engagement sur les autres plateformes. Euh, ça veut dire aussi que la, les vidéos sont vraiment le support qui est mis en, en avant sur toutes. plateformes toutes les plateformes. LinkedIn avait pris un peu de retard par rapport aux autres, mais là il est en train d'essayer de rattraper son retard, et c'est vraiment euh, une mise en avant énorme de la vidéo. Alors ça veut dire quoi aussi Ça veut dire qu'il va falloir préparer euh, ces, euh, ces vidéos live, parce que les lives on les fait pas euh, n'importe comment comme ça, et en particulier sur un réseau aussi sérieux et professionnel que LinkedIn, ça veut dire qu'il va falloir réfléchir aussi à une ligne éditoriale différente que ce qui est fait actuellement, parce que euh, il va falloir bien sûr euh, utiliser ces lives. Parce que vous ne pouvez pas passer à côté, c'est quelque chose d'important. Si euh, LinkedIn estime que c'est important de, de mettre des lives sur euh, son, sa plateforme, c'est que c'est vraiment quelque chose qui, a, qui est impactant pour une marque. Euh, de, donc c'est vraiment intéressant d'y réfléchir dès maintenant pour savoir comment vous allez utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Il faut savoir qu'à priori, hein, cette fonctionnalité ne va pas être euh, comme sur Facebook ou sur Insta, directement de, de, euh, dessus, il va falloir utiliser des logiciels tiers pour qu avoir quelque chose de beaucoup plus euh, déjà ergonomique, beaucoup plus euh, ciblé pour ne pas faire des, des, des, des vidéos un peu euh, n'importe quoi, un, un peu trop personnelles en tout cas, comme il y existe sur les deux autres plateformes. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir que vous réfléchissiez. Comment intégrer euh, les vidéos en live euh, sur, sur une plateforme comme LinkedIn euh, Personnellement moi j'y réfléchis déjà Je pense que c'est hyper intéressant Comme fonctionnalité parce que ça va vraiment donner De l'engagement et permettre une communication Comme tous les lives communication avec vos prospects, avec votre audience et ça c'est vraiment hyper intéressant. Pour les stories, bah, là par contre je suis très très curieuse de savoir comment ça va être mis en place sur, sur LinkedIn et comment ça va être utilisé surtout parce que j'ai un peu de mal à faire le lien entre le côté professionnel de LinkedIn et uh, ces stories qui sont pour la plupart uh, sur les autres plateformes quelque chose de très personnel, uh, quelque chose d'instantané, le fait que ça... Que ça disparaisse, euh, c est, c est, on peut se permettre de se lâcher, de faire un peu du contenu très léger. Euh, a priori sur LinkedIn, euh, le, le, elles ne seront pas éphémères. Elles seront, on, pourra, on aura la possibilité de les, de les revoir plus, de euh, le, les revoir. Elles seront dans, le, dans, dans les fils d'actualité. Donc c'est, euh, ça va être un autre système à voir comment ça va se déployer. En tout cas, je vous conseille fortement de réfléchir comment vous allez pouvoir utiliser ces deux fonctionnalités pour votre entreprise sur LinkedIn. Euh, si vous avez des, des idées, n'hésitez ben, pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. A très bientôt, ciao